On va essayer de se regarder Entre nous, parce que c'est plus naturel. Donc euh, c'est parti. C'est parti. Nous l'avons dit la dernière fois, nous le redirons la prochaine fois. Ceci n'est pas une corde pour encore un c'est une corde de démonstration. Parce qu'elle est jaune, grosse, en plastique, bien visible. À la Et caméra. Elle glisse aussi. Elle glisse bien. Elle permet de faire ce genre de choses-là, par exemple. On voit bien que la corde elle glisse. Elle va nous permettre de mettre en évidence plein de défauts. Qui se voient peu sur les cordes naturelles, en chanvre ou en jute. Celles-là, elles sont beaucoup plus tolérantes. Celle-là, elle est très intolérante. Et du coup, elle ne sera passée aucun défaut. Et c'est le but. Nous n'utilisons pas ces cordes pour attacher. Nous préférons le chanvre, le juste, le suivant naturel. Donc celles-ci, nous vous les déconseillons elles sont pas sécuritaires, on les aime pas, on les trouve désagréables. Et puis c'est pas le sujet là ce sont des cordes tissées nous avons des cordes torronnées. Donc il y aurait plein de choses à raconter si ça vous intéresse, dites-le nous. On en reparlera. Comme vous l'avez compris, le but c'est de vulgariser, de grossir les traits. Donc il y aura des erreurs, des imprécisions, des trucs avec lesquels vous serez pas d'accord. Et ça, c'est normal. Effectivement, c'est pas vrai, mais c'est pas faux. On peut pas être précis pour certains accessible pour tout le monde. Et en fait, c'est cool comme ça. Vous aurez plein d'avis à nous donner et on pourra en discuter. Nous avons vu la corde, un bout, un, bout. un deuxième bout, il y a deux bouts en un... bout de corde. Donc. Nous avons ici... Non, il n'y le dormant. Le, dormant. A là, le dormant. Ici, le courant. Et entre les deux, le ballon qui balotte la dernière fois, nous avons parlé du nœud de chaise. Que vous pouvez trouver ici ou là. On le trouve aussi sur internet sous le nom de. Bouline. On peut aussi dire bouline, c'est un mot français qui a été importé sur l'île britannique vers les 1100 et quelques. Euh... Il n'y a rien à rajouter en fait. Fun fact. Donc, la dernière fois, nous avons vu le nœud de chaise, on prend le courant. Ce courant, on fait une ganse, une boucle vers l'intérieur. Là, j'ai le courant au-dessus et j'ai ma boucle. On passe je passe dessous. dessous, donc dans la boucle, du coup je passe dessus. au dessus et je repasse en dessous sur le côté là, de la boucle. Dessous, sous le sous le, sous le dormant. Et je reviens dans la boucle en passant par dessus, par -dessus et, et par je repasse en dessous. Et là, là on, tire. On, on tire en serre et là on voit qu'on a bien le nœud de chaise qui se forme. On va essayer de montrer donc, le nœud de chaise. Simplement, on va essayer de ne pas utiliser de mots compliqués, de ne pas utiliser de jargon. Voilà, et c'est vraiment c'est pour le niveau zéro, pour ceux qui ne savent pas le faire du tout. Donc on montre une première manière, une seule, il y a des variations, on vous montrera les variations tout à l'heure, pour l'instant vous faites un effort, vous nous suivez pour ce premier pas, on fera les variations, ensuite pour l'instant c'est juste que vous compreniez le principe. Bon, le principe c'est que on met la corde perpendiculairement, donc on a choisi le tibia, donc le tibia. Donc on passe par-dessus, on passe pas par-dessous pour cette première explication, on passe par-dessus et perpendiculaire. Ensuite, on fait un tour, deux tour. tours. Donc ici, on a choisi d'en faire deux. Ça pourrait être trois, quatre. Ça marche. 6. Ensuite, on fait... Donc on ramène le ballon par-dessus par dessus le courant. Donc on a le courant ici, on passe par-dessus. Voilà. Est-ce qu'on voit Très voilà, bien. Mieux comme ça. Du coup, ici... Il faut faire une boucle. Et on fait une boucle. Voilà. Donc, donc j'ai ma boucle. Ah bah c'est Ça est, est très bien, elle est ratée justement. Maintenant, elle, est très voilà. bien. Mais non, elle est pas ratée, elle est pas finie. L'important, c'est que le croisement soit, soit dirigé de ce côté-ci, vers, vers le courant, le... vers le bout de corde. Dans l'autre sens, comme ça, ça ne marche pas. Ça Ou ailleurs d'ailleurs, comme ça, comme ça, ça ne marche pas. Le croisement, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ceci, le croisement, qu'il soit bien la boucle dans, de ce côté vers ce côté-là, vers le dormant, et le croisement vers le courant. On peut mettre le croisement dessus, ça ça marche. On va le faire dessous. Dessus, dessous. On est bon Je remonte. Donc dessus. Là je suis dessus. Là je suis dessous. On est d'accord Là, ça c'est dessous. Là c'est dessus. On est bon donc, Dessus on fait une boucle. Et l'important c'est que le croisement de la boucle soit vers le coin, donc vers le bout de la corde. Donc c'est là c'est facile soit donc, vous prenez votre bout de corde, votre courant, vous passez en dessous des deux qui se trouvent au milieu là, soit en dessous de ce côté-ci, comme ceci, voilà, on, comme ça, on n'a plus qu'à serrer ici, on a, le nœud, on a le nœud de chaise, ou bien, ou si on passe dans l'autre sens, toujours sous les deux cordes, même en se changeant de sens, ça fonctionne, on a toujours un nœud de chaise. On a toujours un nœud de chaise qui se fait ici. Dans les deux cas, on a le nœud de chaise. On va vous remontrer les quatre variations, on va essayer de faire un petit, peu, un petit montage, pour vous montrer les quatre variations. 1 dessus, donc le le ballon est dessous, le courant est dessus. C'est dessus, stop. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, on va faire une petite photo ici, comme ça. À ah, ce que Ok, donc là on est dessus, maintenant on va passer dessous. Donc dessous, voilà, dessous. Ah, Allez-y, on y va. Toujours, hop. Voilà, vous, pas beaucoup, c'est bon, c'est bon. En résumé, on passe perpendiculaire. Le perpendiculaire à la jambe par-dessus bon pour cet exercice. Allez ici, on reprend le ballon, on passe au -dessus du, du dans le passe au-dessus du courant. On fait une boucle. L'important, voilà. voilà. c'est que le croisement. le croisement soit vers le bout, vers le courant. Et là, on passe dessus c'est bon on passe dessous c'est bon aussi les deux sont bons les le deux l'important c'est de reprendre les deux cordes qui se retrouvent au milieu de la boucle bon. donc là on a bien vu que le ballon est sur le ballon là il est dessus on va le refaire en le passant dessous voilà donc on est bien dessous là et ça marche toujours. On, ça prend, marche on reprend pas. les deux cordes qui se trouvent au milieu de la boucle. Et on passe en dessous. Je sens. On, on en a un ici de nœuds qui marche bien. Et on a aussi ça qui marche toujours bien. Les deux marchent. Les deux fonctionnent. Donc on a les quatre nœuds qui fonctionnent de toutes les manières. Donc le principe c'est vraiment d'avoir perpendiculaire à la cuisse, par-dessus. On fait nos tours. La boucle, il faut que le croisement soit bien vers le courant. Et après, on n'a plus qu'à passer et c'est fini. Voilà. Là, effectivement, on est passé vers le bas, vers le pied. On va le faire maintenant vers le haut. Donc en mettant le courant vers le haut, vers le genou. En mettant le courant vers le genou, puisqu'on a choisi de travailler sur le tibia. Et là, donc c'est toujours pareil. On peut on faire passe. exactement la même chose. Donc on passe Par et du coup, on reprend notre. Ballon et on le passe au-dessus du courant Du courant. donc il remonte cette fois vers le genou parce qu'il passe au-dessus du bout de la corde du courant voilà. comme ceci Dessus, à partir de là je retrouve mes deux cordes bien au niveau de la boucle et, et du donc coup, en fait, on a juste à repasser sous les deux cordes qui se trouvent au milieu c'est fini on a notre nombre de choses qu'on les passe qu'on passe. Qu le passe dans ce sens là ou voilà. qu'on passe dans l'autre sens on pas vu. Voilà. là il est effectivement je de base en haut, on peut passer de haut en bas, comme ça, c'est toujours le nœud de chasse qui marche très bien, c'est aussi pareil, donc là on est dessous, hein. L'important, ça, reste la, même ça chose. reste la même chose, on euh. repasse sous les deux cordes qui se trouvent au milieu de la boucle, donc dessous, là ça marche, voilà, là ça marche, et si on repasse par dessus, dans sens. ici, ça sera bon aussi, c'est toujours pareil, ça marche toujours, dans les 4 cas. Voilà, donc il n'y a que quatre manières de faire le nœud de chaise, dans un sens ou dans l'autre. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on passe par-dessus, parce qu'effectivement, quand on croise, on croise en haut. Si vous commencez dessous, en fait, vous allez croiser dessous. Ouais, donc, si... Et donc pour faire le nœud de chaise, il faut faire le nœud de chaise dessous ici. Donc, là. Si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez le faire, mais pour le débutant... C'est un a... peu compliqué. Ouais. Donc, euh, simplement, il vous suffit de faire comme ça. Et voilà, on est arrivé. Donc, en gaucher, ben, c'est pareil. On reprend les deux jambes, ça marche aussi. Donc, hop, bien perpendiculaire. Voilà, perpendiculaire, ça marche. On vient passer par-dessus le ballon, comme ça. Je passe par-dessus. Je fais ma boucle. Voilà. Ma boucle elle est, bien, elle est bien propre comme ça. Puis c'est fini. Voilà. Et mon est fini. Tout simplement. Ben, merci de nous avoir regardé. Si ça vous a plu, euh, dites-le nous. On espère qu'on a été assez clair. Qu'on n'a pas été trop laborieux. Que c'était compréhensible et si c'est pas le cas, ben, vous nous le dites. Ben, dites-le nous, on est de mieux la prochaine fois. En attendant, likez, commentez, partagez. Au revoir Si vous ne saviez pas, Bouline, c'est un mot français, ça doit dater de 1100 et quelques, je mettrai un lien dans les descriptions c'est un mot qui est importé du continent sur l'île britannique comme je sais pas android on a alien on a fax on a vintage ce sont des mots français fun fact Ooh. Mm -hmm.